salut les dédés, j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui premier nid de frelons en hauteur à, à peu près à 10 mètres de haut ça y est, ça commence à prendre de la hauteur les frelons donc je vais essayer de vous montrer voilà. c'est tout en haut à peu près par là allez je prépare le matériel pour le combat Oh, mm. Toi qui n'es pas encore un petit dédé, fixe ce logo et abonne-toi en cliquant dessus.